Donc euh, Landry Maillet, Société ABCM, on vient de passer une matinée de cohésion d'équipe avec euh, Jean-Luc. Euh, on était 11 collaborateurs. Ça s'est très bien passé, on a passé un moment vraiment agréable. On a apprécié euh, la qualité de Jean-Luc dans ses communications et puis ses propos, euh, bien orientés envers les collaborateurs. Euh, on pense que sa technique, enfin les, les principes qu'il présente, sont vraiment en lien avec l'activité d'aujourd'hui. Euh, une agilité industrielle et euh, il oriente les gens vers, vers la performance, euh, la performance des personnes de façon individuelle pour avoir une, per une performance collective en entreprise. Donc merci à lui pour tous ses engagements avec des principes simples, des outils faciles à utiliser en entreprise. Merci Jean-Luc.